Chers traders et investisseurs, mercredi 18 septembre, bonjour. Alors, la situation d'indécision persiste exactement comme hier. Après une clôture quasiment inchangée aux États-Unis et en Asie, c'est la même chose qui se produit ce matin chez nous. Il ne se passe rien et les marchés sont comme certaines marées, étales. La crise du pétrole est largement calmée pour le moment après l'intervention du nouveau ministre saoudien du pétrole. Il semble qu'il puisse réparer les dommages plus vite que prévu. Donc tout est calme ce matin et tous les regards sont portés vers la réunion de la Fed ce soir à 20h et la conférence à 20h30. Vont-ils baisser les taux Si oui, de combien Voyons si ça animera les marchés à partir de ce soir et demain matin, même si nous n'en sommes pas totalement convaincus. Nous verrons bien, ça fait partie des, des joies du trading. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée, de bons trades et à demain. Et surtout, toujours pas de, de nouvelles prises de position à prendre en swing trading. Attendez au moins jusqu'à demain. À demain.